Euh, merci, Monsieur le directeur, de vous être rendu disponible ce matin. Euh, Hugo ici, et moi-même sommes rapporteurs d'une mission qui porte sur euh, l'impact, euh, les conséquences que pourrait avoir la de la police nationale sur la police judiciaire. Euh, si vous le voulez bien, on vous, proposer, on vous laisse commencer par un propos liminaire et on, et on vous posera des questions. Un propos liminaire qui, euh, si vous en êtes d'accord, pourrait porter sur la description de l'organisation territoriale de la, de la PAF euh, et puis, sur ces missions de police judiciaire. Merci beaucoup. Très bien. Euh, bonjour, euh, Madame le député, Monsieur le député. Alors, je suis euh, très heureux d'être euh, entendu par euh, la mission d'information sur... Euh, alors qui est qualifiée de mission d'information sur la réforme de la police judiciaire dans le cadre de la création des DDPN. Alors, juste en propos liminaire, euh, je, je souhaite dire que sur la terminologie réforme de la police judiciaire, euh, voilà, moi, je suis... Euh, en tant que directeur central de la police aux frontières, j'ai connaissance d'une réforme de la police nationale dans son ensemble, dont la filière police judiciaire fait partie, mais pas d'une réforme de la police judiciaire en tant que telle, qui, qui, qui à mon avis, est un sujet qui n'existe pas et qui est confondu dans un ensemble beaucoup plus large. Puisque, en fait, c'est une réforme systémique et soit on change l'ensemble du système du haut en bas avec le niveau national, le niveau départemental, les niveaux intermédiaires et les choses s'emboîtent et ça fonctionne. Euh, soit on laisse subsister euh, des, euh, des schémas asymétriques euh, et là, ça ne fonctionnera pas. Et c'est d'ailleurs, je pense, la principale raison de l'échec euh, des, euh, des DPN euh, dans les années 90. Alors, euh, avant de vous parler de la police aux frontières, je dois vous préciser que je suis directeur central depuis seulement deux mois et demi. Euh, donc, à la tête de, de, de cette direction de la police nationale. Donc, je suis jeune à la PAF. Euh, mais je m'appuie sur euh, une connaissance euh, plutôt diversifiée de, de la police nationale, puisque je suis commissaire depuis euh, plus de 25 ans et j'ai fait euh, plus de 20 ans à la police judiciaire, euh, d'abord à la préfecture de police, puis ensuite à la DCPJ et à la DCPJ euh, à la fois au niveau central, euh, notamment à l'antiterrorisme et au niveau territorial, à la PJ de Montpellier et à la PJ de Marseille. Et j'étais dernièrement, avant de prendre ces fonctions, directeur zonal de la sécurité publique dans le sud-est. Euh, voilà, donc je, ça, ça me donne une vision un peu large, PJ, euh, sécurité publique et PAF. Alors sur euh, la police aux frontières, c'est une direction euh, spécialisée de la Direction Générale de la Police Nationale. Juste euh, très rapidement, euh, un rapide historique, euh, c'est en 1973 qu'est créé la police de l'air et des frontières, qui était auparavant une entité à l'intérieur des renseignements généraux. En 1994, ça devient la Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des étrangers sans titre, la DICILEC. Ce n'est pas ce qu'on a fait de mieux en termes d'acronyme dans l'histoire de la police. Euh, en 1999, ça devient la Direction centrale de la police aux frontières, donc telle qu'elle euh, est, euh, est devant vous aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, la filière police aux frontières, c'est environ 12 000 personnels répartis entre la métropole et euh, l'outre-mer. Nous avons 65 euh, commissaires de tout grade, 360 officiers, un peu plus de 8000 gardiens de la paix, euh, 900 policiers adjoints et euh, du personnel administratif euh, et technique. L'organisation euh, territoriale, elle n'est pas très originale, hein, elle est calquée sur les autres directions centrales de, de la DGPN. Ça avait coupé C'est bon. Euh, donc je disais que l'organisation euh, territoriale de la, de la direction centrale de la police aux frontières n'a rien d'original, elle est calquée sur les autres directions centrales de la DGPN. Nous avons 6 directions zonales, euh, 22 directions interdépartementales, euh, 8 directions départementales, 25 SPAFA, donc c'est les services de, de PAF euh, dans les aéroports, 11 SPAFP, les services de la PAF dans les, dans les ports, 33 SPAF T, c'est les spaf territoriaux, euh, 11 brigades des chemins de fer, un gros morceau de la l'APA, parce que c'est plus de 2000 effectifs, la direction des aéroports parisiens, Orly et Roissy, qui est un gros morceau, euh, le SNPF, Service national de police ferroviaire, un office, euh, un office central qui est l'ocriest avec euh, 40 BMR, euh, on en parlera sans doute après, mais cet office va devenir euh, l'année prochaine, en début d'année, l'ultime, l'office de la lutte contre le trafic illicite de migrants. Et puis, euh, 19 centres de rétention administrative que nous gérons euh, en métropole, 23 avec l'outre-mer. Il y a deux autres centres de rétention administrative à Vincennes, mais qui sont gérés par la préfecture de police. Nos missions euh, spécifiques, euh, très rapidement, euh, le contrôle transfrontière, évidemment. La lutte contre l'immigration irrégulière organisée au sens de filière. Donc là, on parle bien d'investigation, de, voilà, d'enquête et, et du besoin de, euh, de s'attaquer aux réseaux euh, de passeurs et aux filières internationales. Le processus d'éloignement euh, des étrangers en situation irrégulière. Donc ça va de la gestion des centres de rétention administrative euh, aux escorteurs, euh, concrètement dans les environs euh, ou par voie maritime. Euh, la police aéronautique. La sûreté portuaire et aéroportuaire la fraude documentaire euh, et à l'identité, qui, euh, qui est une matière en pleine expansion et sur laquelle il, il va falloir sans doute monter en puissance dans le futur, euh, la sécurisation et le contrôle dans les trains euh, internationaux, et puis la coopération euh, internationale dans le cadre de nos missions. Euh, notamment, nous animons des, des brigades mixtes avec un certain nombre de pays euh, sur, sur nos frontières euh, limitrophes, euh, des, un réseau d'officiers de liaison spécialisés, etc., s'agissant des missions de police judiciaire menées par la police aux frontières, parce que c'est le sujet, alors elles sont essentiellement supportées par, par l'OCRIEST le et les BMR, et de façon plus secondaire par euh, des unités judiciaires qui sont à l'intérieur des SPAF-T, les SPAF territoriaux. Alors ces SPAF territoriaux ont essentiellement euh, la fonction de traiter les procédures d'étrangers en situation irrégulière, qui sont désormais des, des procédures administratives pour l'essentiel, mais lorsqu'il y a des petites infractions judiciaires accolées euh, à, à la personne qui est, euh, euh, qui est prise en charge pour, pour ce traitement de SI, ces petites infractions judiciaires qui ne nécessitent pas de garde à vue, qui ont un traitement simple, sont parfois traitées par, par les UJ. Et puis, il y a également euh, quelques saisines du parquet, euh, par exemple, pour des affaires de mariage blanc ou des choses comme ça. Donc, euh, il y a une petite activité judiciaire également qui est, euh, qui est euh, dans ces spavetés. Les effectifs donc, dédiés au judiciaire, euh, donc dédiés uniquement au judiciaire, c'est donc le CRIES et les BMR. Aujourd'hui, ça représente euh, à peu près 570 personnes, 570 enquêteurs. Euh, en 2023, avec l'ultime, il y aura une montée en puissance, puisqu'on sera plutôt aux alentours des 650, avec une dimension interministérielle, un peu sur le modèle de l'OFAST, hein, avec l'arrivée de, de gendarmes, de douaniers, euh, d'agents de, de, des finances publiques, euh, il y aura un magistrat également. Euh, le stock judiciaire, puisque c'était aussi l'objet d'une de vos inter interrogations, n'est pas vraiment un sujet à la police aux frontières, euh, à la différence de la sécurité publique, parce que c'est une direction spécialisée, euh, avec des saisines sur des infractions complexes, euh, et surtout avec une bonne part d'affaires d'initiative. En fait, c'est nos services et notre activité qui, euh, pour l'essentiel, génèrent euh, l'ouverture des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrant délit euh, et, euh, et des commissions rogatoires. Donc le stock. Très concrètement, pour les BMR, donc pour la province, c'est 4600 dossiers. Ça représente une dizaine de dossiers, de dossiers par agent, donc c'est tout à fait gérable. Et à l'ocrieste, pour plus de 100 enquêteurs, on a un volume qui varie en fonction des périodes entre 60 et 80 dossiers. Donc on est vraiment sur voilà, des dossiers de criminalité organisée au sens article 706-73 du Code de procédure pénale. Donc on est sur du très qualitatif. Pour les dix premiers mois de l'année 2022, pour vous donner un ordre d'idée, euh, nous avons euh, démantelé euh, 227 filières, donc filières euh, organisées euh, euh, d'un niveau conséquent. En termes d'OPJ et d'APJ, nous avons euh, 1989 officiers de police judiciaire, 6654 agents de police judiciaire, 1057 agents de police judiciaire adjoints. Je vais maintenant, si vous voulez bien, euh, évoquer euh, l'impact euh, euh, tel qu'on le ressent et tel qu'on peut le prévoir de la réforme sur la police, enfin, sur, sur la police aux frontières dans cet aspect euh, mission de police judiciaire. Alors d'abord, euh, un préambule sur le choix qui a été fait de conserver euh, dans la filière PAF, euh, par exception, euh, certains services de police judiciaire, puisque l'ultime, et ces futures antennes et détachements resteront gérés dans la filière PAF et ne seront pas dans la filière PJ. Alors pourquoi Parce qu'en fait, euh, ce travail sur les filières, sur les réseaux de passeurs, euh, sur euh, euh, la fraude documentaire liée à cette activité-là, en fait, ça mêle des connaissances et euh, des, des actions à la fois administratives et judiciaires. Et pour comprendre les réseaux de passeurs, en fait, il faut, comprendre, enfin, il faut connaître euh, la réglementation, le CZA, il faut connaître le code frontière Schengen, euh, Schengen, il faut connaître la logique des réseaux, il faut connaître comment les préfectures délivrent euh, les différents documents. Et euh, c'est une matière qui est en plus extrêmement euh, mouvante. Il y a une, une, une jurisprudence riche. C'est extrêmement spécifique. Et donc, il faut des enquêteurs qui sont euh, complètement, euh, euh, si vous voulez, immergés dans cette, dans cette thématique pour mener à bien ces enquêtes judiciaires. De plus... On a des échanges, euh, enfin, ces services, l'ocriest et les BMR, ont des échanges permanents avec euh, les gardes frontières. Il euh, y a en permanence des informations qui remontent sur des modes opératoires, sur une détection de flux, euh, sur des mises en natation de personnes qui sont dans les dossiers et qui sont détectées au point de passage frontalier. Donc, en fait, tout est complètement imbriqué. Le, le meilleur exemple aujourd'hui, c'est la lutte que l'on mène dans le nord de la France, euh, sur euh, les, les réseaux de passeurs qui acheminent euh, des migrants euh, en Grande-Bretagne. Alors soit par small boat, soit, euh, soit par au tunnel ou par le, enfin, par le vecteur euh, ferroviaire euh, caché dans les camions, même si cet aspect-là diminue un peu, tout est imbriqué. En fait, l'eau et la BMR zonale dans le Nord qui mènent qui mène ces dossiers, est complètement connecté tous les jours avec la première ligne, le dispositif de première ligne qui est sur les plages, avec les gardes frontières de la PAF qui sont dans les Aubettes à Coquel, avec ceux qui sont au port de Calais. Donc tout ça en fait est un, euh, est un ensemble qu'on qu n'aurait pas pu dissocier ou alors euh, si on l'avait fait, on aurait perdu en efficience. Voilà. C'est pour ça que, j'insiste un peu là-dessus, mais il a été fait ce choix de conserver par exception, cette activité judiciaire au sein de la PAF, alors que tout le reste sera demain dans, dans la filière PJ. Alors, il va du coup falloir organiser euh, les relations entre euh, l'activité judiciaire de la future direction nationale police aux frontières et celle de la police judiciaire pour la remontée de l'information opérationnelle, pour la documentation opérationnelle, donc là je parle surtout au niveau local pour l'analyse criminelle commune, pour les statistiques communes, pour l'accès aux bases de rédaction des procès-verbaux, pour qu'il euh, qu puisse y avoir des, des, euh, des consultations croisées euh, et des co-saisines importantes. Et donc sur cet aspect-là, nous y travaillons déjà avec euh, mon collègue de la, euh, qui est directeur central de la police judiciaire. Nous avons nos équipes avec euh, M. Galoni et euh, son homologue à la police judiciaire qui, voilà, qui sont déjà en train d'échanger sur ces sujets. Sur le reste, sur l'impact de, de la réforme, sur euh, la PAF et notamment l'aspect judiciaire. Je dois dire que j'y vois euh, beaucoup d'avantages euh, en termes de déconcentration euh, et de décloisonnement. Alors déconcentration d'abord parce que euh, j'ai été, comme je vous l'ai dit, directeur euh, en territorial. Je suis aujourd'hui directeur central, je sais faire la part des choses. Il y a une intelligence au niveau du territoire. On a des chefs de police locaux qui doivent avoir davantage de marge de manœuvre sur la gestion de l'opérationnel. Ça, c'est vraiment une évidence. Le décloisonnement, je l'ai vécu aussi euh, en étant euh, en territorial et maintenant avec ma vision centrale, et par le passé aussi avec ma vision euh, centrale. Euh, moi, je suis convaincu que l'intérêt de cette réforme, telle tel que, tel qu qu'elle est conçue, il est visible et il est palpable, surtout en territorial. Quand on a une vision parisienne centrale et qu'on n'a pas forcément l'expérience de... de de l'activité de police en province, peut-être qu'on le perçoit moins. Mais moi, ce que j'ai perçu euh, quand j'étais en territorial, et j'échange avec euh, aujourd'hui mes directeurs territoriaux PAF, c'est que vous avez des directeurs de police dans chacun des ressorts territoriaux qui se côtoient, avec chacun son état-major, euh, chacun ses outils métiers, informatiques et autres, chacun ses priorités opérationnelles, euh, chacun son matériel spécifique, même si euh, la création des antennes du SIAT euh, de l'APJ a apporté euh, euh, un certain nombre de progrès mais sur une partie de matériel très spécifique. Chacun ses statistiques, bref chacun est un peu euh, dans sa ligne de nage et en fait l'organisation structurelle entretient cela. Quand bien même les gens sont de très bonne volonté, ce qui est très, dans la très grande majorité des cas euh, une réalité, euh, on, est, on est entretenu dans ces, dans ces logiques, euh, voilà, chacun sa direction, chacun ses outils, chacun ses priorités, et c'est structurel. Et donc tout ça fait que les missions sont enchevêtrées entre les uns et les autres. Et si je parle de ce, des sujets dont je m'occupe aujourd'hui, le traitement des, des étrangers en situation irrégulière, plusieurs directions aujourd'hui captent euh, et interpellent des étrangers en situation irrégulière, la PAF bien sûr, mais également la sécurité publique, parfois la PJ euh, à l'occasion de ces, de ces enquêtes, et très peu d'organisations sont, euh, très peu d'opérations, pardon, sont coordonnées. Chacun le fait euh, en fonction de ses priorités du moment euh, et de ses logiques propres. Sauf dans, on y reviendra tout à l'heure, dans les DTPN et dans les DDPN. Euh, et après, il y a le traitement procédural des ESI. Aujourd'hui, c'est extrêmement disparate. La sécurité publique le traite de façon euh, quasi exclusive et autonome dans les petits et moyens départements. Quand la PAF est présente. Euh, dans, des, dans les plus gros départements, elles le traitent pour elles, parfois pour les autres, mais pas toujours. Donc, c'est très disparate. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une matière extrêmement spécifique. On a besoin euh, d'un traitement homogène. On a besoin de spécialistes. Et, et moi, je suis vraiment convaincu qu'en en fait, euh, il faut dans la police nationale un chef de file pour chacune des grandes missions. Voilà. Et d'autant plus que plus, plus ces missions sont spécialisées. Donc, c'est à ce titre que j'y vois beaucoup d'avantages. Parce que sinon, le fonctionnement actuel crée euh, des doublons, euh, au pire euh, des logiques de concurrence euh, et à coup sûr, euh, une perte d'efficience pour la police nationale. On a d'ailleurs parfois essayé de, de protocoliser avec nous-mêmes. Hein. On a signé tout un tas de protocoles en interne en, entre, entre directions. Bon, on était assez satisfait sur le moment, mais quand on prend un peu de recul, finalement, c'est la maison de police nationale qui, qui protocolise avec elle-même. Euh, qu'on protocolise avec la gendarmerie nationale, avec la douane, avec l'éducation nationale, sur d'autres thématiques, euh, OK, qu'on qu protocolise avec nous-mêmes, c'est quand même le signe, à mon sens, que quelque part, il y a un dysfonctionnement structurel. Je me base aussi pour, euh, pour vous faire part de, de, de, ce, de cet optimisme que j'assume. Euh, des expérimentations dans les DTPN, donc outre-mer, direction territoriale, et dans les DDPN expérimentales en métropole. Euh, alors, déjà, il y a un sentiment... Euh, moi, j'échange beaucoup avec euh, des fonctionnaires de ces services. Euh, euh, souvent, ce qui ressort, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance retrouvé à la police nationale, à la grande maison. Euh, Aujourd'hui, quand on demande à un policier... Euh, euh, à, quel, euh, à quel service vous appartenez, ce, à, à coup sûr, il va vous répondre euh, son unité, son machin. Quasiment personne ne va répondre la police nationale. Or, c'est ça, en fait, euh, l'idée, c'est arriver à créer, à recréer, parce qu'il a existé à une époque, cette appartenance à la grande maison, recréer cela, et les DTPN et les DDPN recréent ce sentiment-là. Alors, pour être, euh, pour être concret, sur les DTPN, euh, alors j'ai fait d'ailleurs cette semaine une, une réunion en visioconférence avec tous les chefs des filières PAF, là, des DTPN des, des Outre-mer. Alors je ne vais, vais pas être exhaustif, hein, mais euh, par exemple euh, en Guyane, euh, ce qui ressort c'est qu'avec la nouvelle organisation, des opérations sont possibles euh, par la PAF alors qu'avant elle était incapable de les faire euh, avant la réforme, notamment sur l'aéroport où il fallait beaucoup de monde. Donc là... La logique des TPN fait que sur des opérations ciblées, on peut jouer sur la masse. Que sur l'opérationnel, ça a été extrêmement positif puisque ça a créé de la fluidité dans les échanges d'informations opérationnelles entre les services. Et euh, visiblement, les autorités judiciaires sur place sont plutôt satisfaites de la réforme, de même que, que l'autorité préfectorale. À Mayotte, ce qui ressort, c'est également de la, de la transversalité. Euh, inversement euh, donc la police aux frontières parfois vient assister les autres filières et notamment la filière sécurité publique inversement la sécurité publique vient quand il le faut au pied levé euh, aider euh, la PAF sur des flux migratoires ponctuels importants à Mayotte il y a 23 000 éloignements par an hein, donc c'est un, un gros sujet euh, euh, la partie PAF euh, voilà ça c'était impossible auparavant chacun est, est resté euh, dans sa direction euh, également une souplesse RH euh, pour passer d'une filière à l'autre et, et tenir compte euh, euh, des vérités euh, de chaque fonctionnaire en accord avec le chèque de service. En Guadeloupe, euh, ce qui ressort, c'est euh, un pilotage intégré. Euh, c'est un peu ce que je vous disais, il y a un seul pilote désormais par grande mission. Euh, donc C'est le cas pour la, pour la police aux frontières. Euh, par exemple, euh, auparavant, la, la police aux frontières de Guadeloupe avait des difficultés pour faire des opérations sur le port parce que bon, ben voilà, la, la configuration des lieux faisait qu'il fallait être assez nombreux, etc. Maintenant, pour ces opérations, euh, le DTPN permet à la filière PAV de bénéficier ponctuellement de la filière sécurité publique pour venir faire nombre et faire des opérations efficaces euh, sur le port. A l'inverse, la sécurité publique faisait des contrôles euh, en zone urbaine, euh, des contrôles d'identité, enfin, des opérations classiques, mais euh, sans la connaissance forcément fine, euh, encore une fois, des règles administratives, des règles d'entrée sur le territoire, parce que c est, c est, ce sont des règles extrêmement complexes, eh bien désormais, les policiers de la police aux frontières viennent avec eux de façon complètement euh, euh, décloisonnée, sans grand protocole, au quotidien, pour les aider dans ces contrôles et être beaucoup plus efficaces pour euh, pouvoir déterminer quelles sont, les, euh, quelles sont les situations qui peuvent générer des procédures administratives ou judiciaires derrière. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous citer. Pour les DDPN... Alors il se trouve qu'au titre de, de mon ancienne fonction de, de directeur zonal de la sécurité publique sud-est, euh, j'ai bien euh, suivi et même accompagné euh, euh, la DDPN expérimentale de Savoie. Euh, donc là, on a, il y a des choses très concrètes hein, qui ont été mises en place. Il y a un état-major commun avec l'état-major de la PAF qui a été euh, fusionné avec celui de la sécurité publique et celui euh, du service de police judiciaire. Euh, et alors Pour ce qui est de l'Impaf, puisque aujourd'hui euh, c'est mon sujet, euh, on n'y voit que des intérêts. Hein, qu on, euh, on gagne même euh, en, en ETP, en mutualisant, et puis, et puis du coup toutes les informations circulent entre tout le monde. Il euh, y a une conférence radio commune. Euh, on parle beaucoup de présence de policiers sur la voie publique. Et parfois les policiers qui, sont, euh, euh, qui peuvent être euh, voilà, victimes euh, de violences, se retrouver dans un guet apens dans une, dans, une, dans une situation difficile. Ceux de la sécurité publique comme ceux de la police aux frontières d'ailleurs, hein, qui sont tenus visibles, visible. Le public ne fait pas forcément la différence entre les deux. Euh, avant, chacun avait sa conférence radio, chacun était, euh, voilà, avait sa propre logique d'occupation de la voie publique. Aujourd'hui, il y a une conférence unique en cas de coup dur. Tout le monde est sur la même conférence, il y a beaucoup plus de voitures qui convergent et qui peuvent venir euh, prêter main forte. Ça, c'est euh, très opérationnel, très pratique, mais extrêmement concret. Euh, les bases également, ce qu'on qu appelle LRPPN, je pense que vous avez dû en entendre parler régulièrement dans les, dans les auditions précédentes, le logiciel de rédaction de procédures, on a décloisonné les bases de façon à ce que euh, bah, les policiers des différentes filières puissent avoir accès aux mêmes bases, s'échanger les procès-verbaux et euh, monter les procédures de façon beaucoup plus facile. Et les résultats, puisque après, euh, tout ça, c'est du qualitatif, mais il faut l'objectiver. Euh, la, la part d'initiative, ce qu'on appelle les IRAS en Savoie, a augmenté de 30%. Le taux d'élucidation a augmenté de 11%. Et l'occupation de la voie publique a augmenté de 30%. Voilà. Et, et avec, euh, je ne veux pas parler à leur place, mais en tout cas, quand je l'ai rencontré il y a encore quelques mois, les autorités préfectorales et judiciaires qui se félicitaient de, de cette organisation alors pour ne pas dire que euh, des points positifs, euh, je dois quand même reconnaître que subsistent des difficultés, notamment sur les réseaux informatiques, sur, euh, sur les logiciels métiers, alors qui sont, qui sont en train d'être travaillés euh, euh, par, par la Direction générale de la police nationale. Mais voilà, enfin, il reste des points à améliorer, mais en tout cas le bilan est largement positif. Euh, euh, si on parle d'autres départements, je ne sais pas si vous voulez que je le fasse, mais par exemple dans le Haut-Rhin, euh, on a euh, des actions conjointes sur l'axe sur ferroviaire, parce qu'on a, a un gros sujet de, de flux migratoires venant d'Autriche, de Suisse, euh, et qui passe ensuite par le Haut-Rhin. Euh, voilà, ces opérations conjointes qui doivent être massives. Hein. En fait, il faut du monde pour faire ces opérations. On est sur des grands espaces. Elles sont désormais facilitées parce que la PAF s'appuie sur les autres filières. Et à l'inverse, en jouant la solidarité, la PAF va les aider à d'autres moments quand ils ont besoin. Et globalement, ce qui ressort, c'est beaucoup plus d'opérations de contrôle conjoint, beaucoup plus d'opérations sur le travail illégal, la fluidité dans les échanges, euh, les conférences radio communes et, euh, je dirais, des opérations plus ciblées euh, de par la connaissance euh, que la PAF euh, apporte aux autres filières. Voilà, j'en ai presque terminé. Euh, Peut-être souligner également l'importance qu'auront les doctrines euh, de chaque filière métier puisque, en fait, déconcentrer ça ne veut pas dire euh, laisser se créer des directions autonomes euh, dans les territoires où, où chacun euh, pourrait euh, euh, développer des stratégies selon ses propres envies. Il faut de la déconcentration, mais il faut aussi une règle du jeu, un suivi de l'activité, euh, définir la relation des différents échelons euh, territoriaux, euh, déterminer le, le, le rôle précis de chacun, déterminer quelles sont les filières métiers, fixer les objectifs, les, pardon, les effectifs nécessaires à chaque mission pour qu'il n'y ait pas... Euh, un glissement d'une filière à l'autre euh, qui se fasse de façon incohérente avec euh, la logique d'ensemble. Voilà, donc ces doctrines sont hyper importantes et euh, en ce qui concerne la police aux frontières, le projet de doctrine police aux frontières euh, euh, est, est finalisé. Euh, voilà. Il reste encore quelques, quelques points à préciser en discussion avec les autres directions centrales parce qu'il faut que tout, tout s'imbrique bien, mais euh, le travail côté police aux frontières est, est quasiment terminé de, de ce point de vue. Voilà. J'en ai terminé pour... Euh mes propos liminaires. Merci, euh, monsieur le directeur central. Euh, je vais rentrer dans, dans le vif du sujet par un, un, un, un cas concret euh, qui nous intéresse. Euh, lors de notre visite dans, dans l'Oise, euh, il nous a été indiqué que dans le cadre de l'expérimentation et de la réforme à venir, il était prévu qu'on supprime euh, la BMR, la, la, la, donc la, la petite antenne PJ au sein de, de la PAF qui est située à l'aéroport, euh, sans qu'on sache trop euh, qui allait faire le travail qui était fait aujourd'hui par ces enquêteurs à leur place. Euh, il nous a été indiqué, et donc c'est assez récent, hein, le, il y a quelques, quelques semaines, euh, qu'il y avait une, une volonté au niveau national, en fonction de la taille des BMR, d'en supprimer quelques-unes. Euh, Comment, enfin, est-ce que d'une part vous pouvez confirmer l'information ou est-ce que ça a changé euh, depuis et euh, comment vous, est-ce que ça veut dire qu'on va se euh, ne plus faire une partie des enquêtes très concrètement, voilà, parce que les priorités vont être ailleurs ou est-ce que vous avez des éléments à nous donner sur le euh, qui va s'en charger concrètement Alors, Monsieur le Député, pour répondre à votre question, alors effectivement, j'ai bien en tête le cas de la BMR euh, de Beauvais comme euh, comme de toutes les autres. Alors euh, je dois d'abord préciser qu'à Beauvais, c'est une toute petite BMR. Hein. Il y a trois enquêteurs. Donc, euh, on est sur euh, voilà, euh, vraiment une toute petite unité. Alors, en effet, euh, le projet, c'est euh, dans le cadre du passage entre la phase Ocriest BMR et la phase Altim, Antenne Altim, c'est qu'il y ait une revue de ces services territoriaux qui sont les BMR pour savoir si tout ou partie deviennent des antennes ou des détachements de OLTIM. Donc, on a entrepris un travail... Qui n'est pas finalisé, qui n'est pas encore décidé. Hein. On, euh, on est en train de faire des propositions euh, au directeur général. Euh, on a regardé BMR par BMR, lesquels euh, avaient un, un, un volume et un niveau d'activité qui correspondaient à ce que sera demain l'ultime, puisque l'ocrieste fait déjà de la criminalité organisée, mais l'ultime en fera encore plus. Je dirais qu'on a envie de monter en puissance. Juste pour illustrer cette montée en puissance, aujourd'hui, au CRIEST et BMR, c'est 570 personnes. Demain, ça va être 650. Donc, on est clairement sur une montée en puissance des effectifs. Donc, il ne faut pas craindre une suppression des BMR. On ne cherche pas à supprimer pour supprimer. On cherche à créer un réseau territorial cohérent et qui sera de toute façon plus fort qu'aujourd'hui, où il y aura plus de monde et en format interministériel. Bon, donc, concrètement, on a regardé, il y a des BMR, des toutes petites BMR, qui euh, ne font quasiment pas de garde à vue dans l'année, parce que, alors ce n'est pas qu'elles ne travaillent pas, hein, bien au contraire, mais elles ont euh, une activité qui est essentiellement centrée sur du tout petit judiciaire qui ne nécessite pas de garde à vue, ou euh, et surtout sur des opérations de contrôle de commerce, d'emploi d'étrangers sans titre, des, des opérations Codaf. Voilà. Alors ça, cette mission, elle est hyper importante, évidemment, mais elle n'est pas euh, strictement judiciaire. Euh, et du coup, euh, quelques petites BMR pourraient en effet ne pas devenir des antennes ou détachements ultimes, sachant qu'il faut aussi regarder le, la couverture territoriale. Hein, c'est le double critère c'est le niveau d'activité, le type d'activité et la couverture territoriale. Donc, certaines toutes petites BMR pourraient ne pas rester dans le réseau ultime de demain. Mais, et je l'ai dit beaucoup en interne, je l'ai dit aux, aux organisations syndicales, je l'ai dit aux fonctionnaires quand je me déplace dans les services territoriaux, et je vais continuer à le faire dans les semaines qui viennent. Euh, nos fonctionnaires dans ces petites BMR, on serait sur, sur, sur moins euh, de 10 petites BMR au niveau national et euh, une grosse cinquantaine de fonctionnaires au maximum qui pourraient ne pas rester dans le réseau ultime. Euh, voilà. Mais encore une fois, la cartographie est en train d'être discutée. Mais en tout cas, ces fonctionnaires n'ont pas vocation à, à être dissous, euh, à, être, euh, voilà, à être oubliés. C'est-à-dire que leurs missions seront reprises soit dans la filière PAF, dans l'endroit où il se trouve, soit s'il n'y a pas de filière PAF stricto sensu dans, dans l'endroit où il se trouve, ça peut être repris euh, par la filière PJ, qui, peut, euh, qui par endroit, euh, quand je dis filière PJ, c'est filière PJ de demain, hein, ce n'est pas la PJ d'aujourd'hui. Euh, dans des petits départements, euh, c'est aujourd'hui les sûretés de la sécurité publique qui font ces opérations CODAF, étrangers sans titre, etc. Il n'y a pas la PAF. Donc voilà, ils seront, en fait, toutes les missions seront préservées. Et d'ailleurs, les préfets... Ils sont extrêmement attentifs. J'ai eu plusieurs préfets qui m'ont alerté là-dessus, craignant justement que ces opérations CODAF, emploi d'étrangers sans titre ne soient plus prises en compte. Au contraire, on va, on va veiller à ce que tout ça reste, reste bien, bien traité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Merci. Vous avez, vous avez évoqué les, les renforts que vous pouviez bénéficier, dont vous pouviez bénéficier de la part de la sécurité publique pour des opérations dites police aux frontières. Vous avez indiqué la manière dont la police aux frontières pouvait venir en renfort de la sécurité publique, mais en réalité sur des opérations police aux frontières, de ce type de contentieux et d'infraction. Est-ce qu'il y a eu, des, dans le cas des expérimentations, des moments où la police aux frontières, dans un principe de réciprocité, a aidé la sécurité publique sur des opérations qui n'avaient rien à voir avec les infractions liées au CZA et autres. Oui, absolument, c'est arrivé. J'ai notamment le, en tête Mayotte, où il y a eu à certains moments des maintiens de l'ordre assez compliqués. Et où, à ce moment-là, par ailleurs, parce que c'était lié au Covid, il y avait moins d'activités liées à l'éloignement, il y avait moins de, de personnes à gérer dans les centres de rétention administrative, et où, en effet, la, les fonctionnaires de la police aux frontières ont prêté main-forte sur des missions d'ordre public. Euh, C'est arrivé aussi en Guadeloupe, euh, euh, pour ce qui est de l'Outre-mer, donc euh, oui, ça, ça arrive. Euh, en, euh, en Savoie, puisque je, je, je vous ai dit que je connaissais bien le sujet... Euh, il y a un SPAF T à Chambéry, euh, ils, sont, ils sont une vingtaine, euh, et bien dans, ce, dans ce SPAF territorial, euh, dont la mission principale est euh, d'interpeller des étrangers en situation régulière et ensuite de les traiter. Euh, bon, S'il y a moins de pression sur ce sujet-là à Chambéry et qu'il faut aller prêter main-forte à la sécurité publique euh, pour d'autres missions qui ne sont pas PAF, euh, les policiers en question le font. Euh, sous la coordination du DDPN, euh, euh, avec le chef de filière PAF qui est parfaitement d'accord et en pratique, ça ne pose aucune difficulté. Le, le chef de filière PAF, dans le cadre du DDPN, n'a pas le choix, en l'occurrence, euh, que d'être d'accord avec le DDPN pour déployer les moyens, a priori. Enfin, ou alors, euh, il y a dans vos protocoles et dans les expérimentations une marge d'appréciation, de manœuvre, d'autorité qui est maintenue sur la, par le chef de filière mais je n'ai pas l'impression que ce soit quand même l'épure de la réforme, mais peut-être que vous me démentirez. Alors, euh, en Outre-mer, dans le format DTPN, euh, je dirais qu'en effet, le patron hiérarchique, organique, c'est le DTPN, et que le chef de filière PAF, pour reprendre votre expression, n'a pas le choix, parce qu'il y a un chef, enfin bon, un chef, il s'est managé, donc en général, il a plutôt tendance à obtenir l'accord de, de, de ses adjoints. Euh, en, revanche, euh, en revanche, pardon, dans les DDPN en métropole, il a le choix, puisque euh, CDDPN, ce sont des expérimentations à droit constant. Et donc, chacun des services euh, continue de relever, d'un point de vue hiérarchique, organique, de sa direction centrale et de sa direction zonale. Donc, en l'occurrence, le chef de la filière PAV de Savoie, son chef hiérarchique, c'est le directeur zonal qui est à Lyon. Donc, si, il a le choix. Et, mais là, en l'occurrence, il se trouve que ça se passe bien et que, voilà, on a... Euh, on a un excellent DDPN expérimental en Savoie qui, qui, voilà, qui, qui, qui est un bon manager et, et, et qui sait que pour qu'une réforme réussisse, il faut que chacun euh, en fait, il trouve son intérêt quelque part. Il ne faut pas qu'une euh, une filière ait l'impression qu'elle se fait manger par l'autre ou qu'elle devient euh, vassale de l'autre. Voilà, euh, quand on a compris ça, en fait, je pense qu'on a tout compris et les choses se passent plutôt bien. Merci Monsieur le Directeur. Dans les attendus de la réorganisation, euh, on, on, euh, le, le, la capacité à ce que chaque euh, en, agent de police gagne en expertise grâce à l'échange avec les autres directions euh, apparaît être un objectif, un, un des attendus de la, de la réorganisation. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous, vous constatez effectivement dans le cadre euh, des expérimentations, euh, euh, un, un, un apport de connaissances euh, par les agents de, de, de la PAF auprès euh, d'autres euh, des agents de la sécurité publique vous disiez que ça, ça nécessitait une connaissance particulière d'être euh, policier de la PAF, du CZA de procédures un peu compliquées est-ce que, est que ça a bénéficié euh, aux agents de sécurité publique oui, non, euh, à d'autres agents euh, du renseignement territorial, je ne sais pas, enfin, bref, peu importe de l'ensemble des filières euh, et, euh, et, et, et la réciproque, euh, est que la PAF a bénéficié euh, euh, d'enseignement, de compétences euh, des, autres, des autres directions. Alors Madame la députée, euh, oui, euh, en effet, il y a un domaine, j'en ai parlé un petit peu dans mon propos liminaire, c'est la fraude documentaire et à l'identité. Euh, on a une, une unité au sein de la police aux frontières qui, euh, qui est faite de de spécialistes et qui ont des armoires remplies de faux documents qui viennent de tous les pays, voilà, qui sont qui sont récupérés auprès des préfectures ou dans le cadre des dossiers. Et ces documents sont remis à jour parfois tous les deux trois mois. Ça évolue très très vite. Donc tout ce travail sur la détection de la fraude documentaire, avec des remises à niveau qui doivent être très fréquentes, a été développé. Alors et développer autant qu'on le peut hors expérimentation, mais en tout cas dans le cadre des expérimentations des DPN et des TPN, ça a été euh, presque systématisé euh, dans tous les ressorts de ces, de ces expérimentations au profit euh, des policiers de la sécurité publique. Donc ça, c'est extrêmement important. Sur le traitement des procédures de SI, alors aujourd'hui, euh, ça reste... Euh, euh, enfin, on reste, je dirais, au début du processus, hein, qui, qui, qui est un peu compliqué parce qu'on n'a que quelques DDPN en expérimentation. Mais l'idée, c'est aussi dans le cadre de la réforme, et c'est une demande que le directeur général euh, m'a faite, c'est de réfléchir à la façon dont la filière police aux frontières demain pourrait s'assurer d'un traitement homogène des procédures de SI procédure de SI, c'est hyper complexe. On a un contentieux euh, extrêmement fouillé, on a des voies de recours très nombreuses, en judiciaire, en administratif, euh, on a des avocats spécialisés. Et la moindre erreur de procédure euh, bah, fait, euh, fait tomber à plat complètement le dossier. Bon. Et, et on a pas mal d'annulations. Et on voit qu'on a un niveau disparate selon les endroits. Alors je ne dis pas que la police aux frontières est meilleure que les autres directions, mais sur cette thématique-là, en tout cas, on a des spécialistes. Et notre idée, c'est faire en sorte, justement, qu'on puisse soit prendre plus de traitements de SI dans les, gros villes, dans les grosses villes où on sera, c'est-à-dire que les autres filières, en gros, nous les mettent à disposition et on les gère. Donc là, ça réglera le problème. Et dans les endroits où on n'y est pas, il faut qu'on développe un système un peu de hotline, ce qui existe déjà d'ailleurs à la préfecture de police, hein, qui est organisée comme ça, euh, où en fait, la filière polyjudiciaire initiera la procédure de SI, mais tout de suite aura un interlocuteur qu'on va mettre en place pour l'ensemble pour des départements, euh, à qui elle pourra envoyer la procédure, qui la checkera, qui prendra éventuellement les relations avec sa préfecture capteuse, la préfecture de zone, etc. Et ça, on commence à le faire. Là, on a un département ou deux où on commence à tester là, cette, cette, ce traitement à distance, cette sorte de hotline, avec la plus grande satisfaction des effectifs locaux et de l'autorité préfectorale. Et, et donc, on va voir dans quelques mois si, si ça porte ses fruits. Merci. Mais je, je, je reviens sur un certain nombre d'aspects. Euh, la conférence radio commune, euh, les bases communes sur LRPPN, ce que vous nous indiquez là, de faire une, une hotline, en tout, cas, en tout cas, de faire en sorte que les spécialistes puissent se mettre au service de direction plus générale ou d'entité de, de, d'enquête dans plus général, il euh, n'y a pas besoin de départementaliser et d'avoir un chef unique pour avoir ce résultat-là. En tout cas, sur ces aspects-là... Qui semble compter énormément en réalité sur euh, l'opérationnel et pour la qualité des enquêtes, de la transmission de l'information. Donc, euh, euh, au final, est-ce que cette réforme n'a pas permis d'identifier des progressions à faire sur des choses très concrètes, très opérationnelles, mais pas vraiment euh, sur euh, la coordination entre chefs Ou alors, ça veut dire que la, le directeur général de la police nationale, jusqu'à présent, n'a pas réussi à faire, à faire en sorte que ses directeurs centraux euh, lui obéissent, euh, par votre conséquence, si chacun est dans son silo euh, je ne pense pas qu'on peut faire cet affront euh, au DGPN actuel, mais euh, est-ce que le problème, il n'est pas juste dans l'opérationnel très concret du partage d'informations bah, je... On pourrait penser qu'effectivement, euh, le fait de garder les directions centrales et, euh, et, et, et du coup des directions autonomes en territoriales, euh, ça pourrait permettre euh, d'enregistrer ces progrès. Moi, ce que je constate, ça fait plus de 25 ans que je suis dans la police, c'est que ces idées-là, euh, on les a. Enfin, en tout cas, depuis que je suis rentré dans la police, je les entends. Mais elles ne sont pas mises en pratique. Et ce n'est pas la faute du directeur général de la police nationale. Est, on est sur des considérations structurelles. Quand vous avez euh, dans, la, dans la structure de chaque direction, chacun a son état-major, chacun à sa fréquence radio, avec des services techniques euh, qui nous programment les postes Acropole, avec des conférences spécifiques. Euh, mais parce que tout ça obéit, à, encore une fois, à des logiques de silo. Alors, je ne dis pas que c'est complètement impossible, par exemple, si on gardait le, le schéma actuel, nous, d'aller faire de la formation à la fraude documentaire. OK, ce n'est pas, pas complètement impossible, sauf que ça ne se faisait euh, pas vraiment avant, parce que chaque directeur... Il a ses ETP, il a ses objectifs, il a son temps de travail. Il a, voilà. Et donc, il n'a pas forcément envie que ces formateurs qui sont en fait pas que formateurs, qui sont des policiers du quotidien dans la filière PAF et qui font autre chose, il n'a pas forcément envie qu'ils passent 3, 4, 5 journées dans le mois à aller former la direction d'à côté parce que c'est voilà, notre logique, c'est notre direction. Donc, en fait, le fait d'avoir cette direction unique, on est peut-être, alors on est à la fois dans le structurel, mais on est aussi, beaucoup, je pense, dans le psychologique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sentiment d'appartenance commun à la police nationale. Euh, moi, je pense que la réforme sera réussie si, dans deux ans, trois ans, vous demandez à un policier, enfin voilà, euh, c'est quoi votre métier voilà, Je suis de la police nationale, euh, et pas de telle unité, de telle petite unité. Aujourd'hui, on a à l'inverse... Euh, un sentiment qui se développe, où dès qu'on a une unité de 30, 40 policiers, chacun veut son écusson, veut son identité propre. Voilà. Et je pense que c'est bien de cultiver l'identité d'unité de service, de cohésion, l'esprit d'équipe. Euh, la police, je le dis souvent, c'est une métaphore sportive, c'est un sport collectif, ce n'est pas un sport individuel, donc ça c'est bien. Mais euh, on manque de, cette, euh, de ce sentiment d'appartenance. Et je pense que cette réforme, le fait d'avoir un directeur commun, qui tous les jours a un seul état-major... Euh, une seule réunion du matin avec tout le monde qui est présent autour de la table au niveau des chefs, tout le monde qui discute en toute transparence de ses affaires, tout le monde qui s'entraide, tout ça, ça, en fait, ça rejaillit derrière sur les effectifs. L'exemple vient du haut. Quand vous avez des chefs qui sont alignés avec cette idée-là, forcément, ça infuse jusqu'à la base. Et je suis convaincu que, que c'est ça qui permet d'enregistrer tous ces progrès. Merci, monsieur le directeur. Moi, j'avais deux euh, questions. Est-ce que... Euh... Euh, le choix euh, départemental dans l'organisation territoriale semble le plus euh, pertinent de votre point de vue par rapport à l'organisation territoriale de la PAF. Euh, et puis euh, ma deuxième question était liée en fait à l'inquiétude qu'ont euh, les procureurs sur la liberté, euh, euh, le libre choix du service d'enquête. Est-ce euh, que vous pouvez nous décrire comment euh, aujourd'hui la PAF est, est, est saisie euh, euh, par, euh, par le procureur euh, et, et votre point de vue sur, sur cette euh, inquiétude alors, sur le niveau euh, départemental, bon, moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'en en fait, on bloque sur le, le côté départemental et, et, et qu'on bloque peut-être finalement sur quelque chose qui est assez sémantique. Au final, on parle de DDPN, mais ce n'est pas la réforme des DDPN. Encore une fois, il y, y aura la réforme de l'échelon central des, avec des directions nationales, il y aura un échelon au-dessus du département et puis il y aura l'échelon départemental. Mais en fait, quand on parle de direction départementale, on parle des, des gens, des policiers qui sont physiquement implantés, qui ont leur bureau dans le département en question. Euh, si je prends euh, l'exemple de la PAF, un directeur zonal de la PAF qui est implanté à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, bon, il est directeur zonal, mais en fait, euh, tous les jours, il vient travailler dans la ville en question. Il est départementalisé et d'ailleurs, il a une double casquette. Il est aussi directeur départemental. C'est pareil d'ailleurs pour un directeur de PJ. Il est, euh, euh, j'ai bien connu Marseille, le directeur zonal, il est implanté à Marseille, mais en fait, ses effectifs, ils travaillent à 90-95% sur le département et même sur l'agglomération marseillaise, d'ailleurs, pour beaucoup de saisines. Donc, en fait, euh, il faut bien regrouper les gens, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir des structures, des entités. Donc, on parle de direction départementale, mais en réalité, euh, derrière le terme départemental, qui est peut-être un peu bloquant, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être une question de sémantique et de compréhension, on a tout un tas de services, de la PAF, de la PJ, euh, du RT aussi, pour certaines euh, fonctions de surveillance notamment, qui travaillent en fait sur tous les départements d'à côté et qui ont une logique interdépartementale. Et d'ailleurs, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous-mêmes, nous avons des directions interdépartementales, et, et je ne crains absolument pas que ces did comme on appelle appelle, paf Direction Interdépartementale de la PAF, se retrouvent demain chapeautés par quelqu'un qui serait un DDPN. Parce que ce DDPN, en réalité, sous son autorité, il aura des filières et des chefs de filières qui seront implantés dans le département où lui, il est implanté, mais qui auront une vocation interdépartementale. Les services qui, aujourd'hui, travaillent sur les départements d'à côté, euh, ça, ça correspond à une logique policière, à une logique opérationnelle. Je ne vois pas pourquoi et ni même comment la réforme pourrait mettre un terme à cela. C'est évident que nous, nos unités, nos, nos dites PAF qui sont compétentes sur deux, trois départements pour nos, pour nos, pour, pour, pour nos cœurs de métier, continueront à bosser dans ces deux, trois départements euh, quand bien même euh, elles sont sous l'autorité d'un euh, directeur départemental. Mais, mais voilà, mais encore une fois, je pense que c'est le terme de directeur départemental qui euh, induit euh, une incompréhension du système, parce qu'on se dit, bah, ok, la tête, c'est un directeur départemental, donc tout ce qui est en dessous, c'est départemental. Ben bah non, en fait, ce qui est en dessous, il y a une bonne partie qui est interdépartementale. Donc c'est peut-être, voilà, je, enfin, je pense que depuis le début et dans les inquiétudes, euh, à mon avis, c'est sur la sémantique qu'il y a un souci. Bon. Sur euh, les procureurs et les saisines, alors euh, comme je vous l'ai dit, euh, une grosse partie de notre activité, comme on est sur euh, euh, de la détection de filières, euh, voilà, on, on est une bonne partie sur une, sur une affaire d'initiative, hein, un peu comme en stup, un peu comme en proxénétisme, où en fait on va générer nous-mêmes euh, nos dossiers. Donc là, bah, très concrètement, dès qu'on a des éléments qui permettent euh, de démarrer une enquête préliminaire ou démarrer en commission rogatoire si les faits sont particulièrement euh, euh, importants, euh, ben on va présenter le dossier au procureur euh, qui le garde en préliminaire, ou ensuite, voilà. Et de toute façon, demain, en termes de saisine, parce qu'on a aussi des saisines hein, qui, qui nous sont accordées par le parquet, euh, il y a l'article D2 du CPP qui parle du chef de formation, le, le magistrat, le procureur ou euh, le juge d'instruction saisira le service de son choix, c'est marqué dans le code de procédure, et j'attire votre attention sur le fait que euh, dans le décret de création des DTPN, outre-mer, il euh, y a un article qui dit de façon euh, très claire que l'autorité judiciaire, donc procureur ou jeu d'instruction, peut saisir le service de son choix à l'intérieur euh, du STPJ. Voilà. Et, et ça vaut euh, évidemment aussi pour les services de PAF qui sont euh, pour certains rentrés dans la filière PJ. Donc en fait c'est déjà gravé dans le marbre, je, je pense que sur ce sujet-là, euh, enfin, moi, En tout cas, je n'ai pas, pas d'inquiétude particulière. Je dirais plutôt que la réforme aurait une vertu, c'est qu'elle éviterait les conflits de saisine euh, négatifs entre services de police. Alors, il, y a, il y a parfois des conflits de saisine positifs qui peuvent arriver en interne police où chacun veut récupérer une affaire. Ça arrive plus fréquemment entre police et gendarmerie. Mais les conflits de saisine négatifs... Ça arrive. -à -dire, chacun dit non, ça, c'est pas de mon niveau, c'est le niveau d'en dessous, c'est le niveau du dessus. Et, voilà. et, et, et donc, personne n'en veut. Et, et donc ça, ça, ça arrive régulièrement, ces conflits de saisine négatifs. Avec la réforme, normalement, ces conflits de saisine négatifs, ils n'arrivent plus, puisqu'il y a un chef qui en interne arbitre, qui dit, bon, attendez, vous êtes gentil, vous dites que c'est pas de votre niveau, je vous dis que c'est de votre niveau, donc vous le prenez. Euh, et d'ailleurs, dans les expérimentations, c'est enfin, ce que les magistrats ont remarqué. Ils n'ont plus ces conflits de saisine négatifs que parfois ils se retrouvent à trancher le vendredi soir quand vous avez deux services qui appellent ah « non, moi, j'en veux pas, non, moi, j'en veux pas », c'est le parquet qui se, qui, qui se retrouve à dire si, « c'est vous qui prenez ». Ça, dans les expérimentations, il n'y a plus. Normalement, il n'y a plus. Euh, donc ça, c'est un, un effet très concret. Et à l'inverse, quand c'est le magistrat qui, lui, saisit, ben, il saisit qui il veut. Le code de procédure le dit, le décret de création des DTPN Outre-mer le dit, je ne vois pas pourquoi il en serait autrement pour, pour la métropole. Bien, merci euh, monsieur le directeur euh, pour euh, avoir à la fois respecté le délai de l'audition et d'avoir été extrêmement précis sur euh, les réponses que vous avez pu nous, nous apporter euh, à, nos différentes, euh, à nos différentes questions. Et on, on pourra éventuellement revenir vers vous pour des, des interrogations par écrit et des échanges en euh, vue des évolutions à venir euh, de, de cette réforme. Merci beaucoup.